Je vous l'avais promis les amis J'ai testé les nouvelles montres de Huawei avec un iPhone et avec un mobile Android Pour voir la différence entre l'utilisation d'une Watch 3 sur iPhone ou sur Android Enfin couplée avec un iPhone ou couplée avec un mobile Android Je n'ai pas encore pu la coupler avec un mobile Huawei sous HarmonyOS Parce que j'ai simplement pas réussi à installer HarmonyOS Donc je vous ferai sûrement plus tard, dès que j'arrive à avoir HarmonyOS Une vidéo consacrée peut-être à l'écosystème HarmonyOS avec une Watch 3, une tablette Huawei et un mobile Huawei pour voir comment ça interagit Mais aujourd'hui on va se focus sur est-ce qu'il vaut mieux acheter une Watch 3 Si on veut en acheter une avec un Android ou avec un iPhone Bref, les différences, c'est parti ça va être une vidéo assez rapide. Hein. C'est vous énumérer les différences qu'il y a. Mais c'est vraiment très important parce qu'il y en a beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Si vous avez vu mon test de la Watch 3, qui est sorti il y a quelques jours, je vous ai dit que je ne vous conseille pas la montre avec un iPhone. Et bah, on va voir pourquoi aujourd'hui. Ça va être plus simple. Déjà, vous le savez, le premier élément, c'est qu'on va avoir des applications natives. Natives, c'est-à-dire qui sont déjà préinstallées. Les applications de base. Ça, d'accord. La plupart vont marcher couplées avec un mobile Android ou avec un mobile iOS un iPhone mais une très très importante Huawei Music ne va pas fonctionner lorsqu'on va avoir un iPhone regardez-moi ça ça c'est Connecté à mon mobile Android, lui, il est connecté avec mon iPhone. Ça me dit que l'application Huawei Musique est actuellement indisponible lors de l'association à un appareil iOS. Il va falloir attendre plusieurs mises à jour pour que ce soit possible. Ça veut dire qu'on me propose de la musique, un service de streaming musical, et actuellement, je ne peux pas l'utiliser si j'achète cette montre, cette montre à 500 euros ou cette montre à 400 euros et que j'ai un iPhone. Mais what the fuck Bref, c'est pas possible et on me dit pas ouais bah euh, utilise ça ou on me propose pas via l'application. Huawei Health de, comme on avait Sur la GTR 2 et tout, de mettre des musiques Moi-même, non, donc là si vous avez Un iPhone, vous ne pourrez pas utiliser La musique sur la Huawei Watch, c'est super Dommage, ça c'est la première différence Deuxième différence, notable même Plus que notable Associé à un iPhone, l'autonomie de votre Huawei Watch va être presque divisée par deux. Huawei Watch est annoncé sur le site, hein, le site de Huawei est annoncé lorsque vous faites l'appairage avec un iPhone, l'autonomie est annoncée à 1,5 jours, donc deux fois moins qu'avec un mobile Android. Dans la pratique, c'est à peu près ça, mais on voit que ça consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. On a donc un gros désavantage là-dessus, c'est que déjà que l'autonomie est pas très grande, alors en plus, si vous êtes associé avec un iPhone, ça dégringole. Troisième point encore, et peut-être même plus important vous le savez, c'est que oh, je vous les ai présentés, je vais vous faire une vidéo avec mon top d'applications qui existent actuellement, c'est qu'on a un petit store disponible, c'est Galerie. On va pouvoir via Galerie télécharger, du coup, App Galerie vous allez pouvoir télécharger des applications. Ça, c'est bien c'est sympa, il n'y en a pas beaucoup mais bon, ce qui nous ferait passer sur une Huawei Watch c'est l'OS ouvert. Sauf que lorsqu'on va lancer une application, peu importe laquelle, je vais lancer allez, cette application de on va nous dire simplement de scanner et de télécharger l'application mobile ou de lancer l'application mobile par exemple là lancer un itinéraire via l'application mobile ça veut dire que en gros la montre va être qu'une interface pour voir ce qui se passe sur l'application mobile si je lance un itinéraire de navigation sur mon mobile Android pour aller me balader il va être possible du coup après l'avoir lancé sur le téléphone de voir ce qui se passe sur la montre ça c'est pour moi la limite du raisonnable parce que en gros ça fait que les applications actuellement sur la Galerie sont pas du tout indépendantes du téléphone ça veut dire que même si vous avez pris le eSIM vous n'allez pas pouvoir sans votre téléphone lancer certaines applications et même la plupart des applications donc c'est vraiment dommage là dessus mais au delà de ça ok on peut dire d'accord je télécharge l'application sur mon smartphone android je la lance et je regarde ce qui se passe sur la montre pour suivre mon itinéraire ça peut être pratique quand même sauf que sur un iphone toutes les applications qu'on me dit de télécharger bah elles sont même pas disponibles elles n'existent pas on va pas avoir sur l'iphone des applications qui sont présentes sur huawei galerie par exemple mood mood n'existe pas pour envoyer des SMS, la seule application que j'ai réussi un petit peu à faire marcher pour pouvoir envoyer des SMS, lorsque je vais sur mon Apple Store, elle est inexistante. Donc, elle n'existe pas. Donc, en gros, si la montre est associée avec un iPhone, je vais pouvoir télécharger des applications sur la montre que je ne pourrai jamais utiliser. Du coup, tout ce qui est App gallery ne sert strictement aujourd'hui à rien si vous avez un iPhone. Du coup, l'OS ouvert, il est, il est fermé si vous avez un iPhone. Donc, en gros, on a une Huawei Watch GT2 avec une autonomie merdique et un prix très gros. C'est les grosses qu'on va voir du coup entre un mobile android et un mobile ios un iphone associé avec une watch 3 de chez huawei du coup vous l'aurez compris si vous avez un ios si vous avez un iphone ça ne sert à rien de penser acheter cette montre ça va être destiné à un mobile android et encore regardez mon test pour l'instant il n'y a pas beaucoup de choses qui sont intéressantes dessus mais ça va être peut-être aussi lorsque j'aurai un mobile huawei sous harmonie là ça va peut-être être intéressant mais déjà le fait de ne pas avoir des applications un petit peu indépendantes du téléphone sur la montre je trouve ça vraiment dommage bref vous l'aurez compris, c'est la différence entre iOS et Android sur cette montre. Voilà les amis, c'était pour éclaircir ce point. En attendant, les prochaines vidéos sur les Huawei, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Il y a toujours le concours sur ma vidéo de test de la Huawei Watch 3, donc allez participer au concours. Vous avez peut-être la chance de gagner cette montre qui, actuellement, je ne conseille pas à acheter. Mais si vous l'avez gratuitement, c'est pourquoi pas, c'est bien. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.